Je m'appelle Olivier, je suis à la Galaxy Route euh, depuis, euh, depuis deux ans. Fonction particulière, j'en avais deux. En fait, la, première, la principale c'était d'être chef de chœur euh, du RNR, donc m'occuper de toute la partie euh, musicale, notamment liturgique, euh, du rassemblement. Et la deuxième, c'est que je suis dans l'équipe photo. Et du coup, quand il a fallu préparer ce rassemblement, euh, donc moi de mon côté, euh, je savais à peu près ce qu'il fallait faire, côté Feu de tout ça, il n'y avait personne de désigné et en fait, il n'y avait personne de... de... Musicalement assez compétent pour prendre ça en charge. Pour animer, oui, pour diriger, non. On a été deux avec Claire euh, au Feu de Toussaint à préparer euh, ce... Donc, les, les animations, les, les, les chants, le programme des chants. Sachant qu'il y a juste le programme de la messe euh, de la Toussaint, la messe finale, qui est commun. Après, chaque rassemblement avait son programme de chants. Bah, du coup, on l'a préparé depuis la fin de l'été en fait. Euh, bah, D'abord, un choix des chants en fonction bah, des en fonction des moments, en fonction des textes, de la messe, euh, en fonction aussi du thème, tout simplement. Euh, devenez, ce que vous de... devenez ce que vous devez être, le thème du rassemblement. Et, euh, et puis après, donc, la première partie, c'était juste une partie de, un peu de préparation. Euh, choisir les chants, les éditer pour les carnets, euh, imprimer les partitions. Et puis la deuxième, c'était euh, recruter les choristes. Donc ça, ça s'est fait au moment de l'inscription euh, à l'événement sur ces faits. Ils avaient une case à cocher, euh, je souhaite rejoindre la chorale ou l'orchestre. Et après nous on prenait contact avec eux par derrière pour leur demander plus de précisions sur ce qu'ils chantaient, ce qu'ils jouaient comme instrument, leur niveau musical, est-ce qu'ils étaient prêts à nous rendre à un service notamment pour psalmodier ou animer des assemblées. Et après on a fait une répétition au centre national il y a une semaine. Euh, alors il n'y avait pas tout le monde, loin de là, mais on avait une trentaine de choristes pour répéter qui a permis de un peu de dégrossir la messe de la Toussaint la messe finale. Il y avait 120 choristes, euh, 30 par pupitre et euh, une trentaine de musiciens. Énergie des choristes, des instrumentistes et de l'assemblée derrière, enfin tout ça qui se communique par la musique. Et du coup, moi c'était la première fois que j'ai un cœur aussi grand. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. Et peut-être plus personnellement, un beau cadeau. Parce qu'en fait, moi je quitte la galaxie ce soir. Donc c'était en fait la dernière fois que je chantais le chant de la promesse en uniforme. Avec tout le monde. Et vraiment un très beau cadeau d'adieu. c'est uh, <coughs> <coughs> <coughs>